Autour de ces silhouettes s'enroulent des danses mystiques. Leurs paroles lointaines te séduisent. Sur un instant de verdure isolée, nos iris se croisent. Politesse, nectar d'un sourire. La seconde s'envole dans ta chevelure.